Asseyez-vous ou allongez-vous dans un endroit calme et portez votre attention sur la respiration. À chaque cycle respiratoire, la fréquence de la respiration se ralentit. Pour cet exercice, vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche. Comme si vous souffliez dans une paille, on essaye de rallonger tranquillement, petit à petit, la durée de l'expiration. À l'expiration, le ventre se creuse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 On va maintenant rajouter un son à l'expiration, vous prononcez un A ah", que vous essayez de prolonger tant que cela est possible. On inspire par le nez et on expire en poussant le son de manière continue et régulière le son A, très doucement. Et lorsque c'est le moment, on inspire à nouveau. On laisse l'inspire se déployer et on expire en formant le son A à l'intérieur de la bouche et en le poussant en douceur vers l'extérieur. Nous allons maintenant faire la même chose avec le son E. On inspire et à l'expiration, on forme le E à l'intérieur de la bouche et on le projette tout en douceur vers l'extérieur. On prolonge le son tant que c'est possible. Même chose avec le son « i ». Même chose avec le son O. Et enfin, même chose avec le son U. Vous laissez maintenant la respiration se faire normalement, inspiration et expiration par le nez. Et tranquillement, vous commencez à bouger les bras, les jambes, le buste, la tête et vous ouvrez les yeux et vous vous levez tranquillement.